dû être chanteur. tout ça, pour aller dans le petit trou qui est au fond. Oh, oh, oh. Au plus évident. Au plus évident. Hein? Voilà, c'est bien. Après tu t'inquiètes pas parce que tu peux, pendant que tu filmes comme ça, enfin sans faire exprès, tu peux rappeler sur le bouton. Ah, il y a de l'angoisse. Yes oui. en fait, ça hein. Joli puit Je crois que c'est l'équivalent du puits des Vendanges, là, le plus grand. Ah, oh, c'est bon Ouais, en bas, c'est la tente. Hein Eh, c'est pas cool Mais c'est étroit Vous voulez que je vous dise c'est pas facile C'est pas aisé C'est pas aisé Vous avez aimé Castanviel Vous aimerez le bateau Castanviel 2 Le retour sauf que là le puits il est arrosé vous voyez mais c'est pas bien large en fait Tout bien considéré, je crois que c'est pas bien large en fait Ouais, c'est humide